Salut Youtube, c'est Jacker et bienvenue dans une petite vidéo jeu vidéo euh, où je vais vous parler du RPG Noob. Alors, hop. Et donc de la pré-alpha, pré-pré-pré-alpha, je sais pas comment elle s'appelle. C'est euh, la version de Noël euh, donc diffusée par Fabien Fournier, donc de l'équipe Noob, créateur de Noob. Euh, sachant, enfin pour tous les participants donc, au crowdfunding euh, du jeu vidéo Sachant que je n'ai pas participé euh, de manière à pouvoir accéder normalement aux, aux alphas et aux bêta Mais euh, donc voilà, le, le jour de Noël euh, il a décidé d'envoyer de, quand même une petite démo euh, Que j'ai déjà faite euh, en gros en une, heure, euh, en une heure maxi tout est bouclé euh, Mais je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de vous la montrer un petit peu. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Hey, un event est en cours. Il faut affronter un boss pour obtenir des crédits et de l'expérience. Donc ça voilà, c'est notre équipe. Donc euh, c'est les trois. Euh, donc... Euh, merde, j'ai pas vu le nom du premier. Elle, donc c'est Mei, magicienne, ça. Log nous a dit qu'il arrivait bientôt. Ça nous laisse le temps de le faire. Et Drake, donc qui seront euh, qui sont des, des comment des, des persos représentant euh, Neku du journal du Micmac et de Starry Sky, et euh, Tai Shindei et euh, Sasha Brown euh, donc de Starry Sky, qui sont ceux qui ont fait la, le nouveau générique de, de Noob et qui seront donc, euh, si j'ai bien compris, dans la saison 10. Euh, de noob euh, et donc qui euh, incarneront donc euh, ces trois persos qu'on qu va jouer dans le dans le rpg super par contre il nous faut d'abord trouver du meilleur équipement dans la région avant d'affronter le boss donc ouais c'est ça en fait il y a il y a deux petites quêtes euh, euh, bon. j'ai déjà fait donc euh, hop. Donc il y a deux petites quêtes et on peut se balader un petit peu librement euh, dans... Euh, on a quoi On a 4 euh, maps je crois, enfin en gros 4 quatre, euh, quatre écrans. Euh, et euh, donc bah, attends je vais descendre directement. En bas, euh, donc on a un boss qu'on peut pas aller affronter directement. Je crois qu'il faut d'abord euh, euh, d'abord finir les quêtes ou, ou déverrouiller tous les succès ou passer niveau 30, enfin des trucs comme ça. Euh, sachant qu'on commence niveau 23 ou 24, donc on commence pas au tout début, hein. et donc le boss, si je dis pas de conneries, il est, il est quelque part ici. pas que le son ne euh, soit pas trop fort. Ah bah voilà, il est à l'intérieur, juste à gauche. Donc voilà. Bon, de ce que j'ai fait du jeu, euh, en tout cas avec euh, les équipements qu'on avait, etc. Euh, C'était pas très compliqué, je sais pas ce qui en sera de la difficulté. En tout cas, l'univers est cool, enfin, moi j'aime bien de toute façon. Euh, l'univers noob, euh, j'aime bien. C'est euh, pas pour rien non plus que j'ai participé au crowdfunding. Euh, donc, on va retourner de là où on venait et on va commencer. Donc, on va prendre les deux quêtes qui, de, qui nous donnent, on va les faire et on va aussi euh, faire en sorte donc. Euh, bah, d'améliorer les équipements en, en achetant un peu tout ce qu'il y a chez le marchand ici c'est à dire euh, un tome magique pour la magicienne deux pistolets à plasma pour la néogicienne euh, le néogicien pardon c'est euh, taille et un marteau forgé donc euh, pour euh... je sais pas ce qu'il est comme classe il est pas assassin je crois pas mais... ça je sais pas quoi ça sert je crois que ça nous rend toute notre vie un truc comme ça ça fait une animation sympa donc voilà le tableau des quêtes donc on va prendre les deux quêtes donc chasse aux chauves-souris tuer quatre chauves-souris ce qui nous rapporte une tunique euh, du pognon et de l'XP hop et pareil donc chasse aux loups de toute façon là où on trouvera des chauves-souris on trouvera aussi des loups et ici donc on peut confectionner des des bombes mais pour ça il nous faut donc des crocs de chauve souris du cuivre euh, et de l'argent Et des poils de loup. Donc, de toute façon, il va falloir aller défoncer du loup. Donc, euh, peut-être avant de partir aussi. Hop. Donc là, on voit dans le menu. Euh, donc voilà, Baster, Drake, May. Ah non, niveau 20, pas niveau 23. Pardon. Ok. Euh, donc, euh, on commence niveau 20. Donc, on va devoir les faire level up de, de 10 niveaux. Donc, on peut modifier leur équipement. Donc là, des pistolets à poudre, une chemise, etc. On va pouvoir leur rajouter des trucs. Bon, pour l'instant, on n'a rien. Donc, euh, voilà. Euh, et on a donc des succès euh, donc euh, ça va être l'objectif euh, de, de faire tous ces succès là donc, en gros on est parti pour une petite heure comme je disais voilà donc là on va piocher hop, pour récupérer donc euh, des minerais donc euh, dont on a besoin notamment pour faire les, les bombes là un PK qui va vouloir se fighter contre nous. Donc on va pouvoir voir le euh, combat. Un peu comment se déroule le combat. Donc on a euh, plusieurs types d'attaques. Donc on a soit une évasion, tenter de fuir le combat. Euh, soit une défense qui permet de subir moins de dégâts euh, lors du prochain tour. Ou alors on a nos attaques donc, euh, qui sont au nombre de 3. Je ne sais pas si ça pourrait être modifié ou pas. Euh, donc là une attaque classique qui coûte rien euh, un marquage donc qui permet euh, de marquer un ennemi pour qu'il prenne plus de dégâts et euh, une attaque plus puissante euh, donc qu'on pourra pas lancer à chaque fois il y a un cooldown euh. enfin, je crois que non ça coûte ça coûte de la mana et donc là j'ai 100 de mana avec elle donc avec lui pardon donc du coup voilà non ça coûte même pas de la mana ok Aller prendre l'agro ah, même si elle fait une attaque de zone pas grave parce qu'après Sacha joue une hileuse donc avec ça pour 20 de mana je peux soigner un petit peu tout le monde aléatoirement bon Bataille a rien eu mais c'est <rire> joué à aléatoire. Ouais, voilà là il y a un il y a un cooldown donc euh, on peut utiliser que tous les trois tours avec son marteau, voilà donc là il y a un cooldown aussi euh, hop, enfin, on va faire un balayage bon. on revient à bout plutôt facilement hein, des, des ennemis euh, surtout euh, surtout quand on a du soin donc là hop on va elle même mercure crew ah, c'est clair que c'est pas ce donc et euh, c'est soigner et ça c'est pas de refus <rire> donc là on voit un petit peu euh, tout le décor là de la mine donc euh, je ne sais pas exactement euh, la taille que fera la map, hein, de toute façon on verra. Euh, J'ai vu d'autres... Elle euh, voilà aussi un, un petit truc de, de dégâts, mais je préfère... Euh, le il vaut mieux qu'elle utilise son son, elle est quand même vachement mieux en son. Et donc du coup, ouais... Euh, on, a, on a un petit aperçu donc, euh, des graphismes du jeu, qui sont plutôt pas dégueulasses. Moi j'aime bien en tout cas. Yep. Là, solution ce coup-ci, on va utiliser son attaque, parce que ça va Hop. finir l'ennemi. Il permet de rester seul face à la hileuse, ce qui devrait plutôt bien se passer. Quoi. donc je vais faire hop, une provoque histoire qu'elle attaque plutôt du côté euh, j'ai envie de dire euh, sa chaîne est cool et est et taille mais... elle a plus que 3 pv euh... d'accord elle peut pas utiliser ah oui non j'ai que 5 de mana bon et eh ben on va attaquer Faire en sorte de la terminer, même si ça va pas suffire, donc on va peut-être buter euh, Sacha. J'ai je... abandonné, je... je les appelle ça, <rire> Sacha Taille et, et Nico. Non, c'est bon, on a quand même réussi à gagner. Ouais, voilà pourquoi je pensais qu'on était niveau 23. La dernière fois, j'avais regardé juste après le premier combat. Donc voilà, on a passé trois niveaux. Donc les niveaux passent plutôt, bah, plutôt vite. Donc là, premier combat, donc euh, débloquer le premier succès. Là, on va rentrer dans la grotte, dans laquelle il y a des chauves-souris et des loups, qu'on va pouvoir hein, aller tataner tranquillement. loup ah, à c'est les mines de la sira donc bon pour l'instant euh, de cette démo j'ai pas vu énormément de, de challenge on va dire un peu long cet écran noir j'ai pas vu énormément de challenge mais euh, je compte y jouer surtout euh, pour le lore euh, y a autour parce que j'aime beaucoup l'univers euh, l'univers de l'hydry. Par contre. Non, c'est en ça. <rire> J'ai cru qu'il y avait eu un souci. Donc, du coup, on verra bien ce que ça donne. Alors, je vais plutôt faire un marquage souci sur le loup pour qu'il prenne plus de dégâts donc pendant trois tours. Provoquer aussi comme ça. Va taper au milieu. Donc là, tout le monde est revenu full life, donc c'est bien. Il n'y a que le, je sais pas ce que c'est, c'est peut-être un. Bah, c'est une sorte de guerrier, mais je sais plus. Je pense pas que ce soit un assassin comme un gazelle. Mais euh... il y a le truc un peu pareil en mode où il doit. où Il doit attaquer ou se prendre du dégât pour euh, améliorer sa furie et pour, euh, pour faire une attaque puissante. Je sais pas quand on aura fini ça. Euh, donc, euh, dans la mine, euh, en fait, donc dans la mine, si je dis pas de conneries, on devrait pas avoir assez pour. Euh, avoir assez tué de, de, de chauves-souris et de loups, je crois qu'on sera à 3 sur 4 pour les deux, un truc comme ça, euh, du coup on ira faire un tour dehors euh, en chercher d'autres, et ensuite euh, on ira rendre les quêtes, et quand on l'aura fait, euh, j'irai améliorer les persos aussi, en commençant par le néogicien, c'est vraiment... Néogicien, c'est ma classe préférée dans, dans Noob. J'ai hâte d'ailleurs de voir ce qu'ils vont faire dans la prochaine saison avec, avec comment avec Ivy qui est censé débloquer sa classe de technograde. Donc si vous avez juste regardé la série Noob, vous voyez peut-être pas de quoi il s'agit, mais si vous avez lu Neogisia. Normalement ça vous parle directement en fait c'est euh, l'équivalent d'une classe légendaire euh, pour, euh, pour les néogiciens euh, enfin dans, dans le jeu noob mais dans le dans l'univers euh, de Lidri, euh, c'est un, un statut particulier euh, de gens vraiment puissants notamment il ben, y a Salia petit euh, si peu de conneries qui est, est technograde, après il y a des rangs et tout, j'ai plus, plus forcément ça en tête, je sais plus le quel rang elle enfin. Et, euh... et c'est vraiment un truc qui m'intéresse, c'est qu'il n'a pas été des masses exploitées, je trouve, dans la websérie Noob. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ce que va pouvoir donner. Ouais, pour l'instant je suis à 2 sur 4 et 2 sur 4, ok. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce que va pouvoir donner à Ivy un peu plus développé quoi. Vas-y. Donc le loup, on sera à 3 sur 4. Alors après là ouais, euh, je comprends que ça puisse paraître un petit peu répétitif euh, pour ceux qui regardent parce que bon on en a fait fera euh, combat contre des loups euh, mais ça euh, ça me pose pas spécialement de problème perso euh, sur euh, en tout cas sur le le peu de temps que j'y que j'ai joué euh, ça m'a pas posé de problème je peux pas faire ah mais non j'ai pas assez le peu de temps que j'y ai joué, ça m'a pas posé de problème. Après, à voir si euh, c'est sur la longueur, euh, je trouve ça répétitif ou pas. Mais, euh, je sais pas, je saurais pas, pas donner d'avis définitif sur le jeu. À part que je le trouve beau, que j'ai vu euh, donc euh, bah, pas mal de, de making of euh, sur le jeu. Donc je sais que euh, Fabien Fournier euh, il va de de toute sa fougue, de tout son travail acharné dessus. Ça doit faire quoi, oh. euh, Plus d'un an, je crois, qu'il qu écrit euh, dessus. Donc il a fait euh, la trame principale, tous les dialogues, etc. Il y a aussi bah, tous les tous les persos qui ont été modélisés. Parce que je sais pas si vous connaissez Starry Sky, mais euh, malgré le fait qu'il soit en... J'allais dire en chibi mais en ouais, un petit personnage avec une grosse tête quoi enfin... dans ce genre là quoi euh, ils sont vachement reconnaissables euh, Sacha, Taille et Neku. Donc j'ai hâte de voir un peu tout ce que va être euh... tout ce que vont être euh, les autres personnages quoi. <rire> Le premier truc que je vais prendre c'est les. Les armes de Néogicien pour... Euh... Enfin les armes à plasma pour Néogicien. Je l'ai peut-être déjà dit. Peut-être que je me rappelle, je ne sais pas. Je suis pas hyper bon en, en commentateur euh, de... de gameplay euh, sur la durée. Espérons aussi que le son soit pas trop fort pour vous. Donc, là pour l'instant on est à 3 sur 4. Ok. Ok, donc les loups c'est fini. 3 sur 4 pour les, les mineurs level 2. J'étais arrivé au level 6 en mineur. Je sais pas ce que ça. Est ce que ça change, pour tout vous dire. Ah, normalement je crois que le loup il est réapparu, mais. On s'en fout. Parce qu'en fait. Donc, ouais, non, je me trompe, en fait, en sortant de la grotte. On a euh, tous les loups et tous les. Euh... Tous les loups et toutes les chauves-souris. Si je crois que je sais ce que ça change euh, les conneries. Parce que. Euh, je crois que c'est que quand j'étais monté level 5 en, en niveau de mineur que j'ai réussi à miner de l'argent. Alors que sinon je minais que du cuivre. du cuivre. Donc là comme vous voyez.. Euh... Les persos ont pas récupéré leur PV depuis. Aïe Bah t'arrives à Les persos ont pas récupéré leur PV depuis le dernier combat. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué qu'au début du tout. Et puis euh, je vais peut-être pas hyper bien jouer euh, la Helios non plus. Peut-être pas hyper bien jouer tout court d'ailleurs. <rire> On prend à ce loup-là. Ah, elle a pas assez de mana. Hop, Mercure Crew. Le pincement des héros. Non, <rire> taper les deux il y en a un qui a esquivé nickel j'ai même pas eu le temps d'attaquer je me suis fait prendre de vitesse un loup en moins et deux autres persos en moins nickel euh, bon bah on va devoir tout régler au, au néologicien hein, ça va que c'est le meilleur perso enfin, mon préféré en tout cas je sais pas si c'est le meilleur mais et je sais même pas si je vais réussir. Je vais le marquer pour lui faire plus de dégâts. J'aurais dû faire ça autour d'avant. Est-ce que je survis. Je survis pas. Et bah ben nickel. Je vais pouvoir avoir un game over. Ah j'en ai même pas eu quand j'avais fait ma ma première partie, ma vraie partie. Euh, du coup qu'est-ce qui se passe Pas grand chose, d'accord. Tu es 4 chauves-souris, 3 sur 4. Ah oui. Et parce que par contre c'est bien normal euh, j'ai pas buté ma dernière chauve-souris du coup et ben on va y aller je sais pas si je pense que du coup tous mes persos ont récupéré leur PV Ce qui du coup est une bonne nouvelle pour moi on va voir ça parce que là bon avec tous mes PV euh, ça se fait Okay. ouais bon bah c'est bon il oh bah, y a même 100% pour le pour le mec à coup le mec au, au marteau 100% de mal on va commencer par un marquage ensuite un balayage voilà le bagage, forcément, ça fait moins de dégâts, mais euh, bah, ça en fait à plusieurs personnes, donc c'est bien. Enfin, c'est bien quand tu es là, quand on trois persos, quoi, c'est bien. Donc, là, on voit que le marquage est utile. ce loup qui esquive des balles je vais prendre l'attention de celui-là les -ce soucis d'aléatoire c'est pas grave ouais, ouais. Je devrais me soigner je pense avec elle mais bon y est on fait le Grady, il en reste plus qu'un, là pour le coup ça devrait le faire sans plus de et on va se stuffer pour éviter de reperdre, c'est bon je m'attendais pas vraiment à perdre surtout que je vous ai dit au début que le jeu était plutôt simple, enfin la démo. Yay! Allez, on est niveau 25. Donc en gros, on a fait la moitié du mineur niveau 3. On a fait la moitié de de cette démo, à peu près. Une bonne moitié. On a passé les 5 premiers niveaux et on a fait, si je dis pas de conneries, on a fait les deux les deux quêtes. On ira prendre ce coffre en haut après. Je sais pas où passer, mais on va d'abord aller récupérer je crois qu'on mine enfin qu'on qu mine plus rapidement aussi quand on gagne des niveaux donc euh, du coup on mine euh, on gagne plus yay toutes mes récompenses et où ne ferons plus de mal à personne tu as bien mérité oui. ta récompense merci et les chauves-souris non plus du coup je peux aller ici on va prendre uh -huh vu que j'ai 17 000 je vais prendre un seul pistolet à plasma Et on va prendre euh, un tome magique pour nous rendre plus de pv ou un, on va en prendre un marteau plus stylé Allez. donc là on va sur les persos on lui enlève un pistolet à poudre pour lui mettre un pistolet à plasma on peut pas faire ça pour les deux parce que j'ai pas pris on va lui mettre un chapeau voilà, ensuite Drake, on va lui mettre le marteau forgé, il aura quand même plus la classe, un protège front, une cuirasse épaisse, et May, malheureusement, je n'ai pas pu lui prendre son livre, mais elle a une nouvelle tunique et un chapeau, et là, vous allez regarder et dire que c'est la classe, <rire> et on va pouvoir se concocter normalement. Euh trappe inflige des dégâts et applique saignement Et ça, grenouille posseuse inflige des dégâts et applique poison Allez. Du coup, euh, non, j'avais dit que j'allais vous montrer le... Là je crois que ça remet tous les PV donc on va le faire Et donc j'avais dit que j'allais vous montrer là euh, le coffre fort Je mine un peu d'abord on va aller au coffre fort là qui est là-haut, je vais récupérer ce qu'il contient, et euh, ensuite on va voir les succès pour voir ce qu'il nous reste à faire. C'est pas, pas hyper compliqué, il hein. faut juste faire le tour. Donc, euh, un petit combat. pas ça qui va nous faire peur donc là on voit nos nouveaux héros enfin nos héros avec euh, leurs nouveaux skins et leurs nouvelles armes donc ça ça va être sympa je pense à, à regarder donc euh, on voit bien que le pistolet à plasma fait beaucoup plus de dégâts qu'avant mercurochrome qui donne aussi un peu plus de pv grâce à la, à la tunique et au chapeau magique bon ça a amélioré un peu toutes les stats je suis passé assez vite là dessus mais je pense que vous avez compris et donc là on va voir je vais faire une triple attaque qui va faire on n'a pas vu mais elle a fait beaucoup de dégâts au premier pas beaucoup au deuxième et, et beaucoup au troisième parce que donc, mon pistolet à plasma est beaucoup plus fort que mon pistolet à poudre voilà pourquoi je voulais changer les deux mais on verra ça plus tard et là-dedans les poils de loup et les poils de chauve-souris, une petite potion de soin, tout qui va bien. Euh, ensuite, au niveau des succès. Alors.. Euh, que, hop, au niveau des succès. Donc, euh, premier combat, donc c'est fait. Travail accompli, c'est fait aussi. Quand boss, donc battre le boss, c'est pas encore fait. Niveau 30, on est niveau 27, c'est bientôt. Et jouer de la mine. C'est fait, donc j'ai miné 5 trucs J'ai récupéré le trésor Un travail d'artiste, ça c'est parce que j'ai fait les bombes Donc du coup il ne me reste plus grand chose à faire Donc on va aller là-haut On va aller dire bonjour à monsieur On va le taper On va récupérer ce qu'il y a dans le coffre Et on va pouvoir se faire d'autres bombes euh... Voilà Ici donc on peut utiliser nos potions de soins euh, pour soigner un allié notamment au lieu d'attaquer mais bon pour l'instant on va pas le faire mais euh, je croyais m'avoir fait des bombes c'est ce euh, pas grave d'accord c'est ce qui me semblait ok donc c'est il y a que la magicienne qui peut l'utiliser utiliser donc on va l'utiliser euh, ah non c'est le néogicien ah je sais pas si la magicienne aurait pu. Rendre du mana, d'accord. Mana... Et eh ben je découvre des choses en même temps, c'est bien. Je vais rendre du mana Ah mais c'est que pour moi, d'accord. Je vais pas rendre de mana. On va. On va taper. Le bougre, il a esquivé. C'est pas bien. Le bougre. Ah, là là. Bon. Un petit balayage. Et un coup de plasma. Et c'est fini. La petite danse de victoire. you. Veston et des potions de mana. On va directement lui mettre le veston. J'imagine que. Non, c'est pas pour toi, tiens. C'est pour elle C'est pour elle. Pour lui Putain. Pour lui. C'est vrai qu'il a. Il a des cheveux longs, du coup, chaque fois je dis elle. Alors que je sais que c'est taille. Rien n'y fait. Donc. là par la gauche je retourne l'endroit que je vous ai montré au tout début donc vers là où il y a le boss etc on va y aller mais d'abord juste je vais revenir par là bas concocter une ou deux bombes et voir est-ce que je peux acheter non pas encore il me manque 500 donc là hop voilà. Et je peux pas faire l'autre bombe parce que je n'ai pas assez de... Enfin, j'ai pas de, de minerais d'argent. C'est par là où, où j'étais avec le, le Monde de la Sierra grotte externe Alors pour le coup, c'est vrai que je trouve perso que cette zone est un peu vide. Ouais, mineur à level 4. Après, euh, euh, on va savoir aussi comment ils vont la peupler, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont y mettre. Notamment, euh, on a un perso euh, que je vais vous montrer un petit peu après, enfin, juste au retour. Euh, qui, euh, du coup rien qu'en peuplant le monde de petits persos comme ça, ce serait intéressant. Donc là c'est Golgotha, donc avec un, un petit dessin bien sympa. Donc qui nous dit qu'elle attend un groupe pour aller faire un donjon et qu'il lui faut de la BASTON. Parce que Golgotha, elle ne jure que par la baston, c'est une mercenaire. alors je me demande s'il y aura moyen de... de la recruter contre un peu de pièces d'or demander de se battre à nos côtés j'en ai aucune idée d'ailleurs aucune idée de si on va pouvoir faire des quêtes avec avec Gaïa, Omega Zell, Sparadra, Arthéon, etc. allez un petit combat on va faire un petit combat parce qu'il faut quand même level up jusqu'au niveau 30 ensuite défoncer le boss et puis ça bah, sera fini pour cette démo. Et donc là vous voyez un, un nouveau terrain de... de combat. Nouvelle ère de combat. Je trouve ma foi bien sympathique. Là, à partir du moment où euh, j'ai réussi un peu à nous stuffer euh, le problème du début là où, où je me faisais enfin, où j'ai réussi à avoir un, un game over contre contre le, les loups euh, c'est plutôt euh, bien loin derrière nous il y aura on level up là on est bientôt niveau 28 et d'ailleurs euh, je préfère pas, pas crier victoire trop tôt parce que. Je sais jamais ce qui peut arriver, mais euh, même contre le boss, j'ai pas eu énormément de. Enfin, j'ai pas vraiment eu de difficulté. J'étais monté niveau 30, j'avais tout stuffé. Donc, euh. On va voir la mer aussi. Je sais pas s'il y aura moyen de. De partir sur l'océan, je pense pas.. Enfin, un moyen de, de rejoindre d'une map à une autre mais euh, pas je pense pas qu'il y aura des trucs du style euh, <coughs> du style euh, balade en bateau et il se passe des combats en bateau enfin, vous m'avez compris peut-être <rire> j'espère que vous m'avez compris alors euh, euh, non on va aller par là Heh Un minerai d'argent. Bon alors, faut savoir que je sais pas si je rends énormément euh, euh, comment, euh, bien hommage au, au jeu, à ce qu'il qu va proposer et à la série Noob en général. Mais euh, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à vous renseigner. C'est vraiment une série qui vaut le coup. Hop Moi, je vais mettre mon deuxième pistolet un plasma. Je vais me fabriquer une grenade. Tiens, bah, je balancerai tout ça sur le sur le boss quand on ira le voir. Et du coup voilà, je sais pas si je fais honneur à la série ou pas avec ce petit let's play euh, un peu amateur, mais bon. Moi, c'est vraiment du coup un, un univers que que je kiffe. Le jeu le jeu a l'air bien sympa, même si j'espère qu'il sera un petit peu aura un petit peu plus de, de challenge que ce que j'ai pu voir actuellement mais sinon c'est vraiment un jeu qui m'intéresse voilà c'est pareil que ça nous amène alors au pire pour éviter les, les longs allers-retours hein je vais aller juste après dans la grotte parce que je sais qu'il y a pas mal d'ennemis rassemblés donc comme ça je vais monter assez vite euh, level 30 et on va pouvoir en finir ici et notamment euh, pour ceux qui connaîtraient Noob bah, bah pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà bah, je vous invite à aller vous renseigner one shot euh, parce que c'est vraiment vraiment cool euh, je risque d'en parler très bientôt euh, sur la sur la chaîne, euh, dans un épisode de YouTubers. Et euh, pour ceux qui connaîtraient, euh, mais qui n'auraient pas pu participer au crowdfunding euh, du jeu vidéo, il euh, y a une session de rattrapage sur euh, sur leur, euh, j'allais dire leur boutique, enfin sur leur site. Euh, PGM Stuff. Non, d'ailleurs, c'est, non, pas PGM Stuff. PGM Stuff, c'est la boutique. Et c'est sur euh, noob euh... Noobonline, Noobonfr, un truc comme ça. Bref, je mettrai ça en description si jamais ça vous intéresse. Et euh, donc, du coup, vous pouvez euh, participer euh, bah, exactement avec les, les mêmes trucs que le crowdfunding. Avec euh, tout ce qui a été débloqué, notamment. Euh, euh. bon, avec euh, tout ce qui a été débloqué, notamment, je sais qu'il euh, y avait un. Il y avait des cartes à collectionner, noob, etc., qui avaient été débloquées avec les paliers. Et bah, si vous, vous arrivez au, au palier pour lequel euh, vous, vous pouviez avoir les cartes attends, le, euh, dans le crowdfunding, et bah là, ce sera pareil. C'est noté euh, selon les paliers, ce que vous pouvez avoir. Quoi. Et encore une fois si je ne m'abuse le jeu est censé sortir fin d'année. Donc il y a encore quasiment un an pour, pour être peaufiné, amélioré, pour pour aussi pour ceux qui veulent parmi ceux qui jouent faire des retours des retours à l'équipe qui, qui fait ce jeu dont j'ai oublié le nom. Euh, Black Pixel, quoi. Je dis pas de conneries. Et donc du coup euh, leur faire des retours, ils vont aussi euh, eux, de leur côté avec Fabien Fournier euh, bah, travailler sur euh, des nouvelles maps, euh, sur des nouveaux euh, des nouveaux personnages, etc. Donc là voilà. <rire> on arrive à un moment où euh, bah, on se bat contre des ennemis contre lesquels on se battait déjà on était niveau 20 et même si à niveau 20 bon je suis mort euh, au niveau 28 c'est quand même vachement plus facile et donc on va tranquillement pouvoir level up jusqu'au niveau 30 même si forcément Hop. je level up moins du fait que la différence de niveau entre eux et, et moi n'est pas si grande, enfin ils ne sont, si, enfin, sont pas très forts par rapport à mon niveau donc euh, je pense que ça me fait gagner moins de points d'XP que si je faisais comme des, des gens bien plus forts. Mais après au pire je peux aller tenter un joueur niveau 29 euh, de me battre contre le boss, j'imagine que je gagnerai assez de points d'expérience pour passer niveau 30 euh, après avoir fini le boss quoi. Bon, on va tenter ça juste après. On va vider cette grotte et puis on fait ça. Mineur niveau 6. Je serais curieux de savoir jusqu'où peut aller. En au niveau de minage Headshot Je dis plus grand chose parce que j'ai plus grand chose à dire donc on va juste finir ça tranquillement aller au boss je vous rappelle encore une fois donc euh, que je vais mettre euh, en en description euh, donc euh, les liens de la chaîne youtube euh, de Liderie, euh, du, du crowdfunding si enfin du, du rattrapage de la session de rattrapage du crowdfunding si jamais ça vous intéresse et puis, euh, c'est de m'améliorer aussi un petit peu hein, en termes de gameplay, parce que. Enfin, en termes de. Commentary de, de, de jeu. Parce que vraiment, je pense que c'est pas très fameux là, ce, que, ce que je vous propose aujourd'hui. Pas en termes de jeu en lui-même, mais en termes de commentary. Après, c'est vrai que. C'est pas un jeu que je connais aussi bien que, que Super Mario 64. Pour lequel euh, bah, potentiellement euh, j'ai des choses à dire à, à chaque mouvement presque euh... ah, j'ai pas assez pour récupérer le tome ça me m'embête un peu ça par contre j'aurais bien aimé récupérer le, le tome de la magicienne pour, pour aller défoncer le boss mais bon C'est le boss, il faut être sûr d'être bien équipé pour l'affronter. Ok. Donc là le jeu est subtilement en train de me dire... Ouais, ça je peux quand même aller le fight. Non, je peux quand même aller le fight. Et le jeu était juste en train de me dire de faire gaffe. C'est vrai que c'est un des premiers trucs que j'avais fait la... la fois où... Là où j'ai fait le jeu, quoi, où j'ai commencé, c'est euh... ouais, que, euh, que euh, je suis allé voir le boss, en fait, euh, je suis allé visiter un peu toute tout la map et euh, du coup j'ai vu le boss et j'ai voulu aller lui... lui mettre une mandale, que, bah, le jeu m'a dit ça et moi j'ai fait ouais alors, on va peut-être pas commencer par le boss, je pense que j'ai bien fait parce que niveau 20 je me fais rétablir par des petits loups. Donc, euh pas le boss donc ok il ya que le néogicien qui peut qui peut envoyer des des grenades et ce genre de choses ça pas logique pour la classe mais d'accord c'est bien foutu éboulement sachant que oui euh... on pourra pas euh... On ne pourra pas choisir nos persos dans ce RPG. On repartira forcément avec cette équipe, avec cette équipe-là, avec ces trois persos-là, qui vont être des persos qui ont une aventure écrite et qui vont vivre dans ce RPG, et qu'on va également revoir dans la web série et dans les autres, dans les autres trucs du, de l'univers transmédia donc de Final Fantasy. Ah non, je suis même pas 30! Bon. Et bah. J'ai pas envie de m'arrêter là du coup. Parce que c'est quand même dommage. Donc je vais aller fighter le premier dont la tête ne me revient pas. Je crois qu'il y a un goût par là. Voilà. Le loup il vient se battre. il est mal tombé, Et même pas un one shot, un peu de soin, Lequel lui envoyer la grenade qui me reste ça fait pas des masses de dégâts hein. je vais finir avec une rafale ça rafale le tank phénoménal voilà on devrait passer level 30 yeah Je vais voir si j'ai assez pour m'acheter le, le tome de magie de, de Sacha. Et puis là, on pourra s'arrêter là. Voilà, c'était une petite vidéo à la cool, sans, sans prétention ni quoi que ce soit. C'était juste... Ah non, j'ai pas assez... fou je vais aller farm ah non, ça en fait ça sert à rien il faut que j'aille farm contre des, des mobs va aller dedans donc comme on a vu la première fois en descendant ici je suis tombé face à des pk donc je sais pas enfin face à un p.k. en tout cas donc, je sais pas euh, je sais pas s'il y en aura beaucoup hein. je pense que ça pourrait être sympa que se battent tout le temps contre des animaux je sais pas trop euh... parce que là ouais on a on a des loups on a des on a des chauves-souris après ils en sont pas non plus euh... enfin, il en reste encore un an de développement donc je... c'est peut-être en attendant je sais pas mais euh, moi j'aurais bien aimé euh, notamment bah, me battre contre des ennemis de, de noob Alzar, euh, des choses comme ça après. On va peut-être pas se battre direct contre Sarah euh, là dans une démo euh, comme ça. Donc euh, je sais pas ce que. Ce que ça sera dans le.. dans le jeu euh, au final. Si ça c'est les ennemis entre guillemets de base. Mineur level 7. Et si on aura mieux en.. Par la suite, je sais pas. D'ailleurs je sais pas si j'ai perdu de l'argent, de l'XP, etc. En en faisant mon game over tout à l'heure du coup ça dure un peu plus longtemps que prévu parce que j'ai envie de d'avoir le tome même si au final ça sert à rien parce que je vais je vais arrêter le les vidéos vidéo et le, le jeu après ça quoi, parce que c'est juste la démo il n'y a, a plus rien à faire mais j'ai envie de le faire quand même parce que euh, au final, parce que j'aime bien ce jeu quand même, donc, euh... donc voilà. Quand je fais la démo, j'ai envie de la faire bien, jusqu'au bout. Le fait que je, je me mets à miner tout ce que je croise, il ne doit pas être forcément hyper passionnant euh, d'un point de vue de ceux qui regardent. Je sais pas si on peut voir combien j'ai de crédits sur moi. 12600, nickel. Je vais même pas penser. À, enfin, je suis même pas éliminé du coup. Le dernier truc qui était juste en face. Voilà. Oh On peut changer le perso principal, c'est cool ça. avec sa Sacha du coup Hop, le tome de magie et maintenant toute l'équipe est bien stuffée et, voilà. et on est à 50 minutes de jeu on a fini tous les succès et voilà je pense qu'on va pouvoir euh se quitter ici. Bon, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Comme je vous l'ai dit, je mets un petit peu euh, tous les liens utiles par rapport à Noob euh, en description. Et à plus sur Youtube. Tchuss